Folie. Chut. On vient d'arriver dans la nouvelle ville parce qu'il y avait encore des gens qui avaient appelé la police en fait on joue vraiment au jeu du chat et la souris avec lui En fait, tout le monde nous critique tout le temps toute la journée, mais on continue, c'est énorme. Courir, courir. Là, on est à Salobreña, donc c'est une petite ville côtière, on bord de la plage, c'est super sympa. On s'est réveillé il y a pas longtemps et là, on va essayer d'aller trouver des petits spots, pour faire du parcours. On sait pas du tout s'il y en a. Franchement, on est en Espagne, et il y en a partout, donc ça devrait être cool. On vient de rentrer dans le village et on a déjà trouvé un petit spot. On s'est baladé quelques minutes et on a même trouvé des petits roof gaps là-bas. Du coup, ça va être trop cool. En plus, le paysage il est magnifique. J'ai trouvé la première ligne de la journée, je vais descendre tout le spot Je vais commencer par un petit side press, je vais faire flip. Ensuite je vais passer les bars. je vais faire les side to side sur les marches Et je vais essayer encore de descendre parce qu'en vrai il y a plein de marches du coup c'est trop cool pour descendre Le chien à chaque fois que je fais un mouvement il aboie Ça me fait trop paniquer, quand je vais faire ma line il va me tuer Um, euh. Puedez. Uh, Utiliser. Utiliser le. Tout. Elle. Si, euh. Gracias! Gracias. Merci! toi les marches, ça glisse trop! Ah, le parcours, c'est vraiment un boulot de ménage! Quand même. Moi, je crois que c'est beau, hein! C'est mieux, là! Ouais, bah ça part en ligne. Merci! Muchas gracias. Adi, big Ils sont trop gentils ici. On a arrivé avec Flo et puis genre on a vu un mec euh sur une terrasse en train de manger ça Et genre on lui a dit euh c'est quoi comme fruit parce qu'on en a déjà vu ici Et il nous a dit c'est chili Et après il nous a emmené dans son bar ouais. Et il nous a dit tenez je vous les donne et tout c'est pour vous c'est cadeau si bon. oh, Ça a l'air si bon Mais en fait ça a l'air tendre et tout What? Non, bon. les boys. Mec c'est tellement bon mmh. C'est hyper liquide genre ça fait, ça rafraîchit de ouf Chili ça s'appelle C'est pas mal C'est ouais. vraiment bon Bon là on a quitté le petit spot et on se balade dans les rues, on cherche des petits, des petits trucs à faire. Il y a des roues qui ont l'air euh, vraiment stylées. Tous les murs sont blancs, tous les toits sont plats. Donc euh, pour nous, euh, ça régale. Ça crée plein de spots. Là, on rejoint, on va rejoindre les gars. Je crois qu'ils ont trouvé euh, des petits spots sur les toits. Ça va être stylé. <rire> tu crois une meuf qui il oh, y a neuf qui arrive, nous engueulions de bar. Elle est arrivée avec ses clés, j'ai vu. Elle voulait ouvrir. Léo et Félix, qui sont partis tout à l'heure, et là on vient de les voir sur un roof assez haut. Du coup, on fait tout pour monter le plus haut possible dans la ville pour essayer de les rejoindre où bon, en fait on vient de trouver plein plein de spots sur les toits du coup on se dit que ça peut peut-être partir en POV donc on va essayer de trouver plein de runs et puis d'organiser tout ça et puis de faire une petite séquence bien montée avec la GoPro dans la bouche Haciendo Saltos, okay, bah... les gamos, les gamos, les gamos, les gamos, les gamos, les gamos, les gamos, les gamos, bah, lui il est vraiment très gamos, du coup euh, on va y aller. J'ai essayé essa essa de lui parler, impossible. Impossible, il se bénère trop. Bon bah là il est vraiment très énervé. Du coup je pense qu'on va on va arrêter la mission, on va aller sur notre toit. Là c'est incroyable. On est tout en haut en fait de la ville. On est sur les hauteurs, il y a la forteresse juste derrière. Et là on vient de trouver euh, potentiellement Aaron run. Il y a un petit des petits murets normalement on risque pas de se faire virer parce qu'apparemment ça appartient à l'espace public et après on finirait sur, euh, sur les toits qu'on voit derrière donc là on est en train de chercher, mais euh, ouais, le projet c'est compliqué quoi depuis le début de l'après on a essayé de chercher des lines et bah, c'est normal, les gens ils nous virent de leur toit et tout mais on a vraiment envie de faire cette POV on, fait on a trouvé la première line POV et c'est des drops de fou, genre on a même pas on, a même, on peut pas aller voir en fait parce que si on va voir on va se faire niquer en fait on va dropper là Enfin, en fait, on va tout dessiner quoi. Et le truc c'est qu'on n'a pas trop payé. On ne sait pas si, si les hauteurs sont, sont grandes ou pas. Mais bon, on va voir. Hein. On va voir au film. Et puis, let's go, quoi, ça filmer un peu POV Ça part. Allez. Allez. On continue de repérer des lines. Du coup là ça va être la deuxième line de la POV. On va descendre de ce bâtiment. Et on va faire une petite descente jusque là-bas, jusqu'au bar bleu. On essaye de voir un petit peu ce que ça donne la première partie. Pour voir si c'est bien feed. Mais bon à mon avis ça va être stylé. On commence à deux avec Félix là par exemple et quand on drop, moi je drop comme ça. Et genre là on pourrait sortir à ce moment-là. <rire> de nouveau. Viens voir. Après ça Une fois que je te filme en train de sortir de la porte, tu me passes devant. Moi je suis tout derrière comme ça Félix il est tout devant. Et nous comme ça, bah, quand on est là, Félix, il est déjà en train de se préparer pour descendre. Et... Okay, euh, moi, c'est toi, t'es dernier, pour ouais. euh, milieu. Et... Ouais. donc là on s'entraîne un petit peu au sol avant d'aller sur les roofs parce que c'est important de s'échauffer sur des petits spots où il n'y a pas trop d'enjeux histoire d'avoir de, le droit à l'erreur et de pouvoir bien se réveiller et ensuite une fois qu'on sera bien chaud on va aller sur les roofs attaquer la POV. c'est parti c'est genre de perso de vidéo je mets de l'eau comme ça on enlève la poussière et ça va accrocher Mais là dans ta bouche c'est le meilleur récipient que les mains Il est pas con Florian, on va la mettre dans la bouche <rire> Ah là là, ça, ça va être bien oh, Je crois que ça va glisser là les gars Ça va finir par glisser votre affaire Mais ça va accrocher après je sais pas pourquoi Oh ça fait trop plaisir En vrai on s'est bien échauffé Là ça va partir sur les roues On va reprendre la POV C'est parti On a repéré une petite descente Donc là on va essayer de la faire et puis ensuite euh, d'enchaîner sur une autre ligne qu'on a repérée hier le problème c'est que sur cette ligne là il y a un mec qui gueulait de ouf hier et du coup il va falloir la faire en 2-2 deux -deux, quoi parce que... il euh, vraiment pas très content ça glisse de ouf ou pas le mur là ouais Ouais en vrai ça glisse pas mal du coup il euh, faut les sécher un petit peu mais bon il y a beaucoup de poussière mais normalement ça, ça va faire... Faire... ça tient zéro hein et lui il va faire un chat presse et Mehdi va passer à côté, je vais sauter au-dessus. Sauf qu'il y a une porte en bas qui est entr'ouverte. Et comme c'est chez quelqu'un, bah, faut pas qu'on fasse de bruit, c'est chaud. bien comme il faut. Bon, on se fait déjà pêche. Là, on se fait virer du toit, c'est bon. C'est trop chiant. Il y a deux personnes qui nous ont repérés, c'est chaud. Oh là, oh là, oh là, oh là. euh, pas, mais... Oui, il en anglais. Non, en espagnol. Eh, saltar. Saltar. So, te, parcours. Hacemos deporte. De vale, pero tiene que haber pedido permiso. No aparece? Si, non, non. Eh? Sí. no. Eh? Si, disculpa. Eh? Venga, es que la dueña, esa mujer, tiene que haber pedido permiso. Mira, nosotros queremos saltar. Si. Vale? Ah là là, on se viré à tous les toits, c'est terrible. Le projet, il est compliqué. Les gars sont en train de se faire choper. Il y a que des vieux ici, en fait. Du coup, c'est pas mal parce qu'on les sème en deux secondes. Il y a juste à se poser. Et par contre, si on commence à discuter avec eux, c'est compliqué, ils comprennent rien du tout. Là ils sont en train de négocier. Putain, ça part en couille là <rire> En fait, il faut qu'on hein. y voit une chatte, il n'y a pas de, euh, de solution. En fait, ce qui est compliqué, c'est que comme il y a de la poussière partout, on est obligé de vérifier euh, le départ et l'atterrissage. Le mec, il vient de sortir un couteau, <rire> un gros couteau de cuisine. Un Couteau, mon pote, c'est un malade. Non, non, mais il oh, oh, oh, oh, es oh, est où mais t'es con. C'est chaud, là, il est un C'est vraiment chaud, ouais. J'écris, là, les est... nuits. <rire> on se casse vite, là. <rire> Il a un cut, il a un cut. est un C'est <rire> n'importe quoi ce qui se passe Le projet il est vraiment complexe là <rire> oh, bah J'ai vu dans son regard, il voulait tous me trancher J'ai sais pas si j'ai rêvé avec lui il se faisait tuer Non mon rêve il... le parcours va devenir réalité <rire> Déjà une POV, ça nous demande vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de temps Parce que chaque line est chorégraphiée du A à Z. Alors si en plus on n'a même pas le temps de repérer les sauts et on s'est virer avec des couteaux, là le projet est vraiment vraiment compliqué. Mais bon là on est parti repérer encore euh, d'autres toits en espérant que ça se passe mieux. Non non, Bon, avec les gars on a dû diviser les équipes en deux parce qu'on s'est rendu compte que genre quand on arrivait sur des toits bah on faisait pas mal de bruit en parlant et on prenait grave plus de place du coup et on se faisait cramer grave rapidement donc on s'est dit qu'on allait se diviser en deux et puis comme ça pour le repérage c'est plus rapide Et euh... il y a de la matière ligne line, -line c'est ouais, sûr Je pense qu'on a trouvé un y qui a pas mal genre Des petites lines, il y a un détente là déjà Genre vrai il est quand même bien stylé, parce que c'est du là, c'est du petit là C'est chaud ouais chat dans la line, on crache sur les murs pour que pour enlever la poussière. C'est pas très propre mais au moins ça glisse pas. Le truc qui est chaud c'est que je vais devoir faire le double chat et je l'ai pas encore fait, il est un peu dégueulasse en plus, c'est un espèce d'angle et je sais pas trop comment je vais atterrir, ça va être du feeling, mais, euh, mais bon vas-y on n'a pas trop trop d'essai donc je vais, je vais le faire direct et ça va le faire. Ok y voilà. Ok Les gars faut y aller vite Il y a quelqu'un sur son toit là-bas là. On se casse Let's go C'était bien yes. C'est que des toits avec des ardoises un peu là Enfin des tuiles plutôt Du coup là on a checké euh, sur, Maps, euh, sur Google Maps Comment ils étaient les toits euh, Parce qu'on commençait à aller dans des rues hyper écartées Et on a remarqué que plus on montait euh, près du château En haut de la colline plus les rues elles étaient petites Du coup il va y avoir plus de roof gap et tout ça Là c'est plus resserré déjà J'espère pas que c'est la police. Mais en tout cas, bah ça va, elle s'éloigne. Mais bon, c'est pour les gars. J'espère que c'est pas pour eux. On a repéré un petit, petit rouf. Let's go, on va voir. Oh, les oeuvres, il est tellement Yes 4 4 dans les petits Oui mais oui. on prend gauche-droite on ouais, est tranquille si Vas-y on court purement hein. ouais, euh, On a pris une salle de l'enfant ouais. Genre je ne sais pas que vous n'allez faire ça ouais, En descendant avec l'arbre J'ai cru que j'allais me péter le bras Et <rire> après moi je l'ai revu, il était comme ça pas Il s'était mis à pied et il cherchait son tour Ok, on appelle les gars ou pas pour ça moi j'ai dit on appelle les gars. Ouais. Oh, c'était trop stylé en vrai Petite fait avec la police là, les drops franchement Les drops on les a pris mais ça fait mal hein. genre, On devait se dépêcher en L'adrénaline mais du coup ça n'a rien fait en vrai Ouais bah moi aussi ça allait On est en train de temporiser dans la rue Ouais parce que genre il nous a repéré Il est tout en haut Je pense qu'il est en, encore en train d'essayer de nous trouver. Mais bon on s'est cassé avant On essaye d'appeler les gars pour leur prévenir Qu'il y a un mec en quad qui nous cherche partout Parce qu'en en fait vu qu'on s'est splitté en deux teams Il peut très bien tomber sur l'autre team Et croire que c'était nous Ouais Enfin, C'est compliqué, on a prévu de rester genre, pas mal de jours dans cette ville. Si dès le deuxième jour on commençait à être bien connu des habitants et, et des flics, ça va être le chat et la souris un peu. Donc, du coup on a pris un peu d'auteur sur, sur le village, comme ça ça nous permet de voir un peu plus de roof. Et là on a trouvé un roof mais avec un accès vraiment difficile. Il n'y a pas énormément d'élan et ça glisse un peu. Du coup, bah là, on est en train de sécher bien le sol, enfin, d'enlever la poussière pour, euh, pour que ça accroche. Allez, go, go, go! Là, on encore virer, mais à la fin de là On pourrait partir de là, monter, ouais. faire boum. Ouais. Ouais. Et après, terminer genre là. Bon en fait, à chaque fois que les gens ils nous regardent, euh, regarder les, les roufs et tout, ils pensent qu'on est des cambrioleurs. Donc euh, on n'a pas beaucoup de temps euh, pour repérer un petit peu les, les escalades. Donc là je pense que dès qu'on va arriver devant la maison qu'on a repérée, euh, bah, ça va partir direct. Hola. Hola. Hola, Hacemos uh, Deporte Deporte que se llama Parcours. Ah, so, uh, c'est pas grave. Podemos solamente ver uh, le salto oui. Si. Gracias. Merci. Merci. Nous sommes français. Nous avons Deporte ici. Si, pour Mec, c'est trop stylé. Oui. Wow. Oh Merci. <laughs> Ah c'est génial. Sí. Comment ah, bah, bah, te llamas? Manuel. Euh, me llamo Valentin. Estamos de Francia, Mathieu, Mathieu, Louis et oui, Jeremy. On va voir Oui, Tu vas faire Merci. C'est incroyable. <laughs> para hacer un salto On dice no un salto en la dice que es posible. No, on est en train de dire que Manuel nous a donné l'autorisation, la, mais elle dit qu'il euh, n'a pas le droit et tout, etc. et qu'il n'habite ouais, pas ici. Ouais. Du coup, euh, que, le souci c'est qu'on va devoir le taper en vitesse. En bon, là c'est même plus de la poussière, c'est de la mousse. Du coup, on doit tout enlever pour euh, pouvoir sauter. Ouais, mais là ça va. C'est bon Ouais. Vous avez tout enlevé Ouais. Il est ouais, énorme. Il y a la dame juste derrière moi qu'on voit sur son balcon. Elle est vraiment pas sereine. Elle ferme les yeux carrément. Même si on a l'autorisation de Manuel, on va devoir le faire rapidement pour éviter de déranger. 3, 2, 1. Allez, Ouais, c'est bon. Ça y est, c'est shotgun. Ça fait plaisir. La dame est pète un câble. Ah, que podéis faire? Aquí, aquí. qui a Qui a dit ça? Non, C'est la C'est de la station de la station la station de la station de la station c'est la station de en fait, tout le monde nous critique tout le temps toute la journée, le projet il se résume à se faire engueuler mais, mais on continue, c'est énorme On est allé dans un autre village parce que dans le village d'avant en fait on a fait que de se faire repérer partout Et il y a même les flics qui sont venus au bout d'un moment donc on s'est dit on va un peu se faire discret, on va aller un peu plus loin Le petit village dans lequel on est il est à quelques kilomètres seulement de l'autre village, du coup c'est un peu la même architecture, c'est les mêmes structures. Et bah en vrai celui-là il a l'air plutôt inspirant Du coup on a trouvé un petit roof qui a l'air pas mal déjà là pour commencer il un saut de toit là-bas qu'on pourrait faire en front Donc on va essayer d'aller le faire mais là on se cache un petit peu Parce qu'il y a des gens partout dans les rues Là on a repéré un up avec Léo J'espère qu'on va pas se faire repérer On J'arrive de l'autre côté, je me retourne Il y a Louis qui arrive en chapresse Pour l'instant Mehdi il attend un peu de circuler Je me retourne, je trace avec lui, je me suis oui il fait son front et après je okay. me barre. Ok. okay. Bah, si vous êtes euh, ok, ça part. Oui, bah, on... J'ai l'impression que c'est un jeu vidéo, je sais pas, on doit se cacher, c'est incroyable. C'est vraiment énorme. Genre là on est encore caché parce qu'il y a des gens qui passent dans la rue. En fait ce qui est chaud c'est que les lines faut pratiquement les faire en one shot parce que dès qu'on fait la line les gens vont nous voir. On n'a pas vraiment d'autre essai donc on doit se grouiller. Du coup là on s'est calibré, on a fait comme on a pu et let's go ça va partir, hein. on va bien voir. 3, 2, 1, 2. C'est ouf, on vient de shotgun la line en un try. Ah ouais, c'est trop bien en vrai. Genre, y'a a pas besoin de la refaire, c'était tout parfait, ça fait trop plaisir. Et du coup, quand les gens ils sortent, on a déjà fini la line, on a juste à dire, vas-y, on part. On a pas besoin de, de re-continuer à faire des lines sur le toit pendant qu'ils sont en train d'être vénères. Donc ça, c'est vraiment trop bien. En plus, le mec il est sorti une fois qu'on avait terminé, parce qu'on a sauté sur son toit, mais on a câliné son chat et tout, et du coup, il s'est pas posé. Et voilà. <rire> En fait, euh, ce qui est compliqué, c'est que tous les toits ils glissent de ouf. Il y a une espèce de poussière qui s'est déposée. Et du coup, là, euh, bah, ça fait 4 fois qu'on refait la line. Parce qu'on glisse tous quoi. Vraiment, ah, c'est tout blanc. Mais bon, les spots ils sont incroyables. Genre, vraiment, euh, ça fait trop du bien de partir de Rennes et, et de trouver des spots incroyables comme ça. Parce on se arrive en Grèce, alors qu'on est en Espagne. Ça fait bien kiffer. Bon, là, 5ème essai. On va essayer euh, d'avoir. Merde, du coup ils vont se tracer pour faire la line 3, 2, 1 Allez. Yes. Yes. Bon apparemment il y a des riverains qu'on appelé euh, la guardia donc là on file, on switch encore de village pour temporiser. En fait on joue vraiment au jeu du chat et la souris avec eux quoi. Mais bon c'est comme ça, hein. sinon on peut pas faire de parcours quoi. Allez on enchaîne. Là on vient d'arriver dans la nouvelle ville parce qu'il y avait encore des gens qui avaient appelé la police donc à chaque fois faut qu'on change de ville. On a pris un peu de hauteur dans la ville et on a peut-être trouvé un petit truc. Donc on va aller voir là, c'est parti. Ah oui, ok. On est sur une terrasse. Ouais, c'est parfait! Genre, Mathieu, tu commences, tu fais une détente, si tu arrives là, ici, après tu me vois, je suis pop là. Comme ça, moi j'ai le temps d'un peu descendre. Ensuite, euh, tu slides, tu filmes Louis qui arrive en slide, moi j'ai le temps de me prép, tu te retournes, on me voit faire 3-6. Okay. Pendant ce temps, Louis, peut-être il marche sur le mur, il ouais. le saut, après tu montes et. Ok, vas-y. Ouais, ce qui est un peu chaud pour les gars là, c'est que pour faire le détente ici, le seul moyen d'y aller, c'est en faisant le détente par-dessus la rue mais ils arrivent sur un mur assez fin avec des petites briques ça fait un peu peur parce qu'ici a franchement les murs ils n'ont pas l'air solides wow. C'est chaud non Faut pas que j'arrive dessus Ça va Ouais c'est bon okay. Donc je fais la roulade, tu me passes devant Et go 3 2 1 Go Allez. C'est toi oh Elle est incroyable, elle est incroyable Incroyable Bon, ça y est, on a fait la petite line en 2-2, on s'est vraiment pressé, on a trouvé les trucs, ça s'enchaînait bien Du coup, là, on enchaîne sur un autre spot, c'est parti Là on est en train de trouver encore une autre line, aujourd'hui je sais pas ce qui se passe, on, en, on enchaîne vraiment et du coup bah, on monte sur un petit toit, par une fenêtre, et on va voir s'il y a des sauts ouais. Aujourd'hui on a fait 9 lines, ce serait la dixième de la journée, donc en vrai ça ferait bien plaisir voilà, On a décidé de se rapprocher de la mer pour avoir une belle vue et on a repéré un bon petit roof, il a l'air assez grand du coup euh, je pense qu'on va trouver une bonne petite line Avec lui on a trouvé un presse, peut-être en partant de là et on arrive ouais. là du coup Pour monter bah on va passer par là-bas là le mur hein Du coup le press il est juste là Ça fait de là à là Et 3, 2, 1 Oui. On se dirige vers une line qu'on avait repérée euh, hier, donc qui est assez tendue parce que il y a un mec qui nous avait engueulé euh, vraiment très fort. On n'avait pas pu parler avec lui. Et puis il y a quelques accros qu'on voudrait faire genre les gars, ils veulent faire des sides et Léo veut faire 5-4. Du coup, ça va être un petit peu tendu, mais on espère que ça va le faire. Je sais pas si je le fais pendant la POV ou si je. Non, ça, ça fait. Vas-y, on saute, on va ouais, voir. On saute, voilà. Désolé. Bah, moi, ça a est Ouais, mais c'est chaud. Je pense qu'on shot à la parce que là, il y a des gens qui commencent à sortir. Ils me disent ils vont appeler la police, donc. Euh... Faut qu'on se trace, si on veut la faire. Bon bah là, du coup, faut qu'on la fasse direct, parce que bah, le mec, il va appeler la police de toute façon, donc on n'a pas beaucoup de temps. Allez, hey. faites gaffe à vous. Tu es frais, oh 3, 2, 1... Oh. Go go go go go. coucou Tu courez coucou coucou coucou coucou coucou coucou coucou coucou coucou coucou coucou coucou coucou coucou coucou coucou Yes, yes, yes, je pense que c'est une ville assez, assez vieille du coup ils sont pas forcément trop ouverts aux, aux cultures parcours un peu urbaines comme ça Mais bon, on a réussi à, on a réussi à faire la line Les gars ils ont un leur accro genre vraiment yes. sans trop de préparation Genre moi je faisais 5-4 et Louis presse. On n'était pas encore trop sûr mais avec toute l'adrénaline et tout le mec qui gueulait euh le fait qu'on doive faire qu'une seule fois la line, genre c'est passé crème. Oh mec. Je suis tellement content là. Ça s'est passé pile comme prévu. Alors que bah on a vraiment tout contre nous. Ça fait vraiment plaisir à seul essai. <rire> on a réussi à l'avoir. Franchement on peut pas être plus heureux là. On passe à la prochaine line. Encore une fois, on est en train de se faire ban euh, du village <rire> ici. Du coup bah, ça part. Euh, on part au village voisin pour continuer. Et là on allait partir euh, pour une petite line et il y a une vieille dame qui est arrivée. Elle nous a dit qu'on pouvait bah comme d'hab et nous a dit qu'on pouvait pas trop... Euh sur ses toits mais là du coup on est parti 5 minutes et on va essayer de shotgun ça 3 2 1 go Ah oh là enfin Parce qu'en fait on a dû la recommencer plusieurs fois Genre le gainer euh, il était compliqué à cadrer Et puis il y avait la vieille dame qui sortait à chaque fois Donc euh, on devait partir, revenir, partir, revenir Mais là c'est bon on l'a On est de retour sur le, le spot de la première line euh, Et on a vu qu'il y avait un gars qui jouait de la guitare euh, juste, euh, juste derrière là-bas Et du coup euh, on va essayer d'aller de, lui demander s'il si, euh, si est euh, d'accord pour faire notre intro en fait Parce qu'on a besoin d'un mec qui nous engueule au début de la vidéo Et euh, ça pourrait bien coller parce que bah, du coup il joue de la guitare et le début de la musique, c'est une petite guitare, donc ça peut être sympa. On va voir ce qu'il va dire. Hola, hola. Je me de venir ici. Oui, je le vois. Je parler français. Oh, voilà, ah, voilà. un acteur. Si. Je suis acteur, je suis artiste, je suis cantante. Ah, perfecto, perfecto. Je suis cantante. Mira, ayer mismo vi la, la película esa de los Yamakasi. Oui, si, si, Ayer la vi. Merci, merci, merci. Merci, merci. Luego mira. De nuevo, de nuevo. De nuevo, Agarrado de nuevo. aquí, ¿no? <Stories> no, no, no, no, ¿no? No, no, no, pero, no, pero ahora sí. así. La No, no, no, la meta. Sí. Oh, la meta. Oh, Eh, Aguino Aguino on va tomber Aguino Aguino J'ai Ok C'est fait C'est parfait, C'est parfait C'est fait C'est parfait. C'est fait Gracias, C'est il y a Léo qui est prêt, donc euh, ouais, normalement ça va partir bientôt. C'est assez mental parce que son gaineur là, c'est chaud, il y a du vent de ouf. Mais bon, je pense qu'il se sent prêt, donc euh, let's go. T'as dit quoi Léo bah Là ça part en gainer mais je pense que ça se voit, il y a plein de vent. Du coup, bah ça déconcentre de ouf pour partir. <rire> T'as dit quoi Léo J'ai dit le vent ça fait peur mais bon vu qu'il est dans ce sens là bah ça peut comme m'emmener plus loin Là ce qui est horrible c'est que je peux pas attendre que le vent il se calme pour y aller Parce que les gars ils y vont et dans tous les cas quand si jamais il y a du calme Et bah genre euh, c'est que genre 10 secondes après que je fais mon gainer du coup bah Je suis obligé d'y aller quand il y a plein de vent Bah je suis prêt hein 2, 1, 2. Vous étiez en train de perdre votre rêve, mais j'étais comme ça Et En plus je crois en l'air mon t-shirt il faisait wouhou Moi ça y est, dernière ligne de parcours Il reste plus qu'à faire le cliff Et là bah, on va attendre les belles lueurs Et puis on va se rapprocher de la falaise qui est juste en bas du village Putain c'est fou, il l'a lancé, c'était trop stylé Énervé On est en train de se préparer pour aller au cliff Et là il y a des nuages qui arrivent Donc on va vraiment, vraiment se tracer là parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait de faux raccords au niveau météo. Bon, on a, on a recours à un truc un peu, euh, un peu à l'arrache. On a foutu une, un flotteur, puisqu'on n'a pas de flotteur pour GoPro. Et on veut faire le cliff à la GoPro 3.6 pour vraiment pas louper euh, le mec qui fait l'action. Donc euh, on s'est fait un setup un peu ridicule. Mais normalement ça devrait marcher. <rire> ça peut se bon, ça part, let's go. <rire> Alors, vous, là, c est... C est un... Oh mec ça va être de la violence, ça va être une singerie. Hein. Mec ça va être fou ça été le match de m'envoyer en Mec, tu fais la roulade On saute là, on va arriver là, oui. Très bien Vous boupez devant moi, on trace, on trace moi, hein, du coup. Dernier plan de la vidéo, on veut finir sur, euh, sur un cliff Du coup euh, faire une roulade ici Moi je suivrai Léo et euh, il va partir en gainer de cette falaise Les gars ils sont en train de regarder le cliff là Et ensuite moi je le suis derrière, on atterrit, on se relève on regarde et il y a Louis et Jérém qui pop de tout là-haut. Et ensuite, fin de la vidéo et normalement on aura fini ce projet. C'est un peu compliqué quand même parce qu'avec le vent qu'il y a, il y, y a pas mal de houle et ça peut peut-être nous dévier en l'air. Donc on est en train de regarder si c'est possible. Là, on est en train de se préparer pour le cliff, ça va être incroyable. J'ai trop trop hâte. En plus, on va sauter en duo avec Jérém. Ils vont sauter en avec duo, fou. Mathieu et Léo. Et ça va être incroyable, on va partager un putain de moment. Tu vas faire quoi comme saut tu vas faire un parachute Ah moi, je vais ouais, faire allez, un saut droit parachute. Euh... Je me mets comme ça, je bouge plus. Dernier moment, hop C'est la meilleure sensation. Genre tu sens tout le airtime, c'est fou. Moi je cours moi. Je cours en l'air parce que j'ai envie de j'ai envie de m'envoler. J'arrive toujours pas mais un jour je, je m'envolerai. On attend le soleil et dès qu'il pointe le bout de son nez, ça part. Je suis pas chaud là. C'est incroyable. Il a vraiment une sacrée dégaine mais on adore. C'est trop bien. C'est notre tour. Hein. <rire> ok décalez-vous parce que là je suis sur vous hein. Tu penses que tu t'es fait piquer par ça Je sais pas, mais en fait quand je nageais, j'ai senti une espèce de grosse brûlure, une grosse... Euh, comme si on me prenait le bras et que je ressentais une décharge. Et du coup je suis sorti et j'ai vu genre j'ai ça là. Tout le bras. Voilà, tu vois Mais non mais c'est clairement des tentacules de calamars. Hein. Je sais pas si c'est ça ou une, une espèce de méduse mais... Oh j'avoue <rire> que moi t'en mais... arrive, toi à <rire> petit <dans rire> Mec. Bon bah c'est une ouais, fin de tournage, ça fait réponse. trop plaisir Ça fait une semaine là presque qu'on est en train de tourner cette POV On a enfin fini le tournage là avec le gros cliff C'est vraiment fou que ça finisse sur un cliff quand même cette POV Là on est en train de se réchauffer tranquillement Moi je me suis fait shotgun par une sale méduse <rire> J'ai le bras qui a débourlé, j'ai un bras obèse les gars Mais bon franchement on se donne de ouf pour la vidéo, pour cette chaîne en général On a tout lâché pour ça, du coup abonnez-vous, ça nous soutient de ouf Sinon on a un shop où on vend plein de vêtements Vous pouvez faire un tour sur notre site, ça nous soutient de ouf à dimanche prochain, ciao